Nous sommes dans l'une des salles du Ciné 4 à Nivelle où aurait dû se tenir la deuxième édition de Festival, le Festival du film sur les droits des femmes. Malheureusement, comme vous le savez, les salles de cinéma et les lieux culturels restent aujourd'hui encore désespérément fermés. C'est pourquoi l'équipe du Festival a décidé malgré tout d'organiser une séance virtuelle à l'occasion de cette date symbolique du 8 mars. La journée du 8 mars est la journée mondiale pour les droits des femmes et de façon générale de lutte contre le système de domination masculine, le patriarcat. On parle de système de domination ou de domination systémique car il se trouve à tous les niveaux de la société et touche toutes les classes sociales, des plus précarisées aux plus fortunés. Le 8 mars est un rendez-vous féministe annuel depuis plus d'un siècle. À Nivelles, sous l'impulsion du guichet social et de l'échefinal d'égalité des chances. La ville a pris l'initiative de réunir un panel d'associations locales actives en matière de droits des femmes. Nommé Festival, cette plateforme qui rassemble les secteurs publics et les secteurs associatifs, organise depuis deux ans un festival des films qui amène les spectateurs à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que ça amène d'être une femme aujourd'hui Cette année, cet événement se déroule en ligne avec la projection de deux films. Le court-métrage nommé « Babine », un véritable ode au plaisir féminin, et le documentaire « Mon nom est clitoris », qui a été primé l'an dernier au Magritte du cinéma. Ce film donne la parole à 12 jeunes femmes qui partagent leur expérience et leurs histoires avec l'ambition de permettre aux femmes d'accéder à une éducation sexuelle délivrée des contraintes et des tabous. Merci de participer au festival. Merci de soutenir les artistes et le cinéma belge. Mais surtout, merci d'être sensible aux inégalités hommes-femmes et à travailler à un monde plus égalitaire et plus solidaire.